Et sur cette vidéo, elle ne parle pas de poupées hantées, ni même vivantes. C'est moi qui l'ai fait bouger dans mes vidéos, si vous avez vu mes autres vidéos. Après, si vous les avez pas vues, bah Voilà Bienvenue sur la chaîne de la reine de la poupée Alors, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Ça va parler de poupées en porcelaine, bien évidemment. Donc, on va aller tout de suite vous présenter quelques poupées. Voilà Quelques-unes. donc Je vais vous en présenter quelques-unes. Cette vidéo est pour que vous vous fassiez un peu mieux connaissance avec quelques poupées de ma collection. Et pour vous, les passionnés de poupées Elodie. Voilà, je vous présente Elodie. L'une de mes toutes premières poupées en porcelaine. Voilà, donc elle fait partie des premières. Donc j'adore son style. Les yeux blonds. Les yeux blonds. Non mais les yeux bleus elle est blonde. Voilà. Ensuite, on a... Cette poupée qui est pas euh, l'une de mes plus anciennes, mais voilà. Mathilde. Ouais, c'est ça. Et elle a perdu son chapeau. Oui, je mets des étiquettes où je mets des prénoms, si vous n'êtes pas au courant. Alors, on a une autre poupée qui ici, qui s'appelle... Euh, Armand Armand Un truc du genre Oui c'est ce que j'ai Non Armance Armance Non je me suis trompée désolée Lui c'est André Voilà Pas le seul garçon que j'ai J'en ai, ai d'autres Voilà. Alors elle c'est Estelle Voilà l'une des plus récentes que j'ai Gisèle qui est une petite rousse avec des jolies fleurs dans les cheveux attendez on a Sarah qui a une jolie robe bleue je voulais les peu plus précisément dans des vidéos à part chacune si c'est ce que vous voulez dans ce cas là faites le savoir, en fait les commentaires sont désactivés sous mes vidéos donc je tiens à le préciser Annie voilà, qui a une jolie robe avec des fleurs. Voilà. Un joli petit chapeau avec un petit nœud. Voilà. J'essaye d'aller vite parce que je sais pas combien de temps la vidéo peut durer sur mon appareil. Jessica. Voilà, qui. C'est pas sa robe d'origine, mais bon. Voilà, elle a une robe qui est un peu abîmée, mais. Je lui remettrai peut-être sa robe d'origine. Et je lui fais un petit chignon, voilà. Voilà. On a Sheila. Ah! Oh. Bon, son béret ne tient pas trop et euh, elle a une robe à carreaux voilà avec un nœud bleu ici donc euh, je lui fais une queue de cheval elle, par contre voilà ensuite on a betty qui porte une robe bleue donc elle est comme ça je l'ai eu comme ça donc voilà donc là c'est shabby donc euh, avec sa robe et tissu écossais à côté d'elle c'est Myriam Voilà l'une des mes premières Qui fait partie aussi des premières Comme Elodie Ensuite elle Je lui ai inventé un prénom Attends. Attendez que j'arrive à retrouver son étiquette Attendez moins, vous voyez les autres poupées en attendant Où voilà est l'étiquette Elle l'a pas perdu au moins Bon attendez Pas vrai, je perds du temps là. Je perds du temps, hein. c'est précieux. Attendez, je l'ai trouvé. Attendez, Ah, ses cheveux se sont accrochés au scratch. Donc, Elisabelle. Elisabelle, mais avec une orthographe à ma façon. Avec un E, un L, Y, un Z, A, B, -Z. 2BE2LE. -E -E. Après peut-être que ça existe cette version. Mais je n'avais pas trouvé quand je cherchais. Donc euh, voilà. voilà. En fait je vous les ai toutes présentées. Non. Non, son chapeau. Je l'ai trouvé à une brocante. D'ailleurs euh, la plupart qui sont ici viennent de brocante. Sauf eux deux qui viennent de Vinted. Et que c'est pas moi qui les ai achetés, on me les a offerts. Et elle, euh, c'était un cadeau d'anniversaire. Voilà, donc je ne sais pas d'où elle vient exactement, peut-être de Ebay ou un truc du genre, voilà. Voilà les poupées que je vous ai présentées. Je ne vous ai pas présenté toute ma collection parce que j'en ai 156 en vrai. Et je pense les présenter chacune individuellement, c'est-à-dire euh, chacune séparée, avec une présentation de vidéo, c'est-à-dire une review. Comme j'ai fait pour Clara. Donc si vous voulez aller la voir, allez la voir. Et j'ai dit que je ferai une spéciale vidéo si un jour j'atteins les 1000 abonnés. Donc euh, voilà, je ferai une vidéo spéciale si jamais j'atteins les 1000 abonnés. Voilà, donc je vous dis à une prochaine vidéo. Et je vous dis salut, salut